Les citoyennes et citoyens du Tchad ont-ils droit à la démocratie Au respect de la constitution de leur pays À en croire le silence de certains s'affichant aux côtés de Mohamed Idriss Déby au lendemain de sa prise de pouvoir autoritaire Non. Pourtant, les Tchadiennes et les Tchadiens ont réclamé leurs droits politiques dans la rue, avec courage, face à un débit Fils aussi brutal que son père, pour une démocratie et non une dynastie militaire. Mohamed Idriss Dibi viole la constitution tchadienne et n'a aucune légitimité démocratique. Mohamed Idriss Dibi, à travers ce coup d'état qui se déroule au Tchad, qui a été avalisé par le gouvernement français, pourtant il ne le sera pas par le Parlement européen nous condamnons la prise de pouvoir militaire, la suspension de la constitution tchadienne et rejetons la charte proposée par la junte sans aucune consultation démocratique. Par notre voix, l'Europe demande à junte de permettre des élections le plus rapidement possible et nous serons vigilants à ce que la diplomatie européenne s'emploie à convaincre ses partenaires tchadiens d'honorer leurs droits démocratiques. Ce Parlement demande ceci d'une voix forte. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de représenter l'Europe des valeurs, tandis que d'autres sont engage dans la compromission. Beaucoup de membres de son Parlement dans le groupe vert ont également demandé le gel des avoirs des auteurs du coup d'État. Nous continuerons cette bataille pour que l'Union utilise tous les leviers à sa disposition pour protéger les droits démocratiques. Je vous remercie.